Chers camarades bonjour comment nettoyer les artères naturellement Voici cinq astuces et recettes d'infusion à base de plantes Certaines herbes comme le thym ou le romarin favorisent la circulation sanguine et préviennent l'accumulation de plaques des artères. Grâce à leur teneur en antioxydants, l'obstruction des artères peut avoir de graves conséquences sur la santé cardiovasculaire. Bien qu'au début, elle passe inaperçue, il y a graduellement des effets circulatoires et cardiaques qui réduisent la qualité de vie. Bien que nous n'y faisons pas suffisamment attention. La consommation d'aliments nocifs, le mode de vie sédentaire et les mauvaises habitudes comme le tabagisme ont un impact négatif sur la santé des artères. Par conséquent, cela entraîne des troubles comme l'athérosclérose, l'hypertension et l'insuffisance cardiaque. Pour cette raison, avant de souffrir de toute complication, il est essentiel d'adopter des habitudes « détoxifiantes » qui permettent l'élimination des lipides et des résidus de toxines qui s'accumulent sur les parois des artères. Voici les 5 astuces à base d'infusion bienfaisante à base de plantes dont les propriétés nettoient et diminuent l'inflammation des artères. N'hésitez pas à les essayer. 1. Infusion de basilic. En raison de sa haute teneur en chlorophylle, antioxydants et minéraux essentiels, le basilic est l'un des meilleurs remèdes naturels pour favoriser le nettoyage des artères. Ingrédients. Une tasse d'eau, 250 ml. Une cuillère à soupe de feuilles de basilic, 15 grammes. Préparation. Portez une tasse d'eau à ébullition et, quand elle bout, ajoutez les feuilles de basilic. Couvrez la boisson, retirez du feu et laissez reposer 10 minutes à température ambiante. Filtrez avec une passoire et buvez. Mode de consommation. Prenez une tasse d'infusion à jeun et répétez en milieu d'après-midi. Répétez pendant deux ou trois semaines d'affilée. Faites une pause. Puis recommencez le traitement. 2. Infusion de thym. Le thym est une herbe aromatique utilisée pour abaisser les niveaux de mauvais cholestérol LDL et de cholestérol total. Il contient des antioxydants qui améliorent l'activité du métabolisme des graisses, empêchant la formation de la plaque artérielle. Ingrédients Une tasse d'eau, 250 ml Une cuillère à café de thym, 5 g Préparation Portez une tasse d'eau à ébullition, puis ajoutez une cuillère à café de thym. Laissez reposer la boisson pendant 10 minutes et filtrez-la avec une passoire. Mode de consommation. Consommez trois fois par jour. 20 minutes après chaque repas. 3. Infusion de céleri. Le céleri possède des propriétés diurétiques et détoxifiantes qui favorisent le nettoyage de l'organisme. Ces antioxydants décomposent les toxines qui s'accumulent dans le sang et éliminent les déchets qui obstruent les artères. Il contient des quantités importantes de vitamines A, C et, e et des minéraux comme le sélénium et le zinc tout nécessaires au maintien d'une bonne santé cardiovasculaire et circulatoire. Ingrédients Une tasse d'eau, 250 ml Une cuillère à soupe de feuilles de céleri, 15 g Préparation Faites bouillir une tasse d'eau et ajoutez les feuilles de céleri. Couvrez la boisson et attendez qu'elle repose pendant 10 minutes. Mode de consommation. Prendre l'infusion deux ou trois fois par jour. Répétez la consommation pendant au moins trois semaines. 4. Infusion d'aubépine. Les propriétés médicinales de l'aubépine peuvent être utilisées comme complément pour maintenir les artères saines et exemptes de plaques de cholestérol ou de toxines. Cette plante fournit des quantités importantes de flavonoïdes, composés antioxydants qui favorisent une bonne circulation sanguine pour prévenir la détérioration des artères coronaires. Ingrédients Une tasse d'eau, 250 ml Une cuillère à café d'aubépine, 5 g Préparation Faites bouillir la tasse d'eau et ajoutez l'aubépine. Couvrez la boisson, puis laissez reposer 5 minutes et filtrez avec une passoire. Mode de consommation Prenez une tasse d'aubépine en infusion au milieu de la matinée. Répétez tous les jours pendant 3 semaines d'affilée. 5. Infusion de romarin le romarin est une herbe aux propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires qui aide à maintenir le cerveau, le système nerveux et le système cardiovasculaire en santé. Il est utilisé comme tonique et anti-hypertenseur, car il favorise la circulation sanguine et réduit le risque d'obstruction des artères. Ingrédients Une tasse d'eau, 250 ml Une cuillère à café de romarin, 5 g Préparation. Portez une tasse d'eau à ébullition et quand elle bout, réduisez le feu et ajoutez le romarin. marin. Couvrez la boisson et laissez reposer encore 2 ou 3 minutes. Après ce temps, attendez jusqu'à ce qu'il arrive à la température ambiante et filtrez avant de prendre l'infusion. Mode de consommation. Prenez 3 tasses d'infusion par jour, 20 à 30 minutes après chaque repas principal. Avez-vous un taux de cholestérol élevé Êtes-vous inquiet d'avoir des artères obstruées Préparez ces remèdes simples à base de plantes médicinales et profitez de leurs propriétés pour protéger vos artères. Chers camarades, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ces remèdes vous seront utiles et vous aideront à vous porter en bonne santé. À bientôt dans une nouvelle vidéo mes très chers camarades et portez-vous bien.